Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à Inkscape, tuto pour débutants qui souhaitent savoir comment réaliser un patron et comment avoir les mesures ici qui vont être modifiées automatiquement lorsque je souhaite par exemple déplacer ici ce nœud, vous voyez, les mesures se modifient automatiquement, si je souhaite ici changer la mesure, au lieu de 114 je veux 124, ben je sélectionne ici mon objet, je pense bien à verrouiller, de façon à ce que lorsque je vais modifier la hauteur, ben la longueur suive aussi. Et je vais par exemple ici rajouter, euh, donc j'ai dit 124, donc il faut rajouter 10 cm, plus 10. J'appuie sur Entrée pour valider, vous voyez Inkscape a automatiquement fait euh, l'addition. Par contre on voit que c'est pas 124 pile poil, on va rajouter 0,04, donc plus 0,04, je valide et vous voyez c'est bien les bonnes mesures et tout a été mis à jour automatiquement donc ça c'est vraiment, vraiment chouette et puis euh, alors, comment avoir les mesures qui changent automatiquement, on va ici dans chemin, Effet de chemin et on a un effet de chemin qui s'appelle mesure alors pour l'ajouter sur, euh, sur votre objet il suffit de cliquer là dessus là on a euh, plusieurs effets de chemin, on peut les choisir euh, donc par affichage en vignette par affichage ici euh, en liste et puis en petites icônes comme ça mais on peut également ici dans cette zone de recherche euh, taper mesure et automatiquement voilà on, on peut cliquer et ajouter une mesure Alors, vous voyez euh, inkscape est capable de rajouter donc plusieurs effets de chemin les, les uns en dessous des autres c'est ce que j'ai fait ici et qui est très pratique euh, là j'ai affiché les mesures de façon verticale mais je peux masquer ici en cliquant sur le petit œil et venir démasquer en cliquant sur l'œil. Et là, j'ai choisi les mesures à l'horizontale. Donc, super pratique. On peut également jouer ici avec la taille des lignes et puis plein d'autres paramètres. Euh, voilà pour cette petite présentation qui est peut-être un peu longue. Donc, on va tout de suite réaliser tout ça en allant dans « Fichier nouveau » pour créer un nouveau document. Je vais importer donc mon modèle. « Fichier »,« Importer »,« Le modèle est sur mon bureau »,« Ouvrir <coughs> ». Donc je l'incorpore. Je vais faire apparaître la fenêtre objet ici. Donc objet, je clique sur objet. Je vais agrandir un petit peu tout ça. Je me mets à cet endroit-là. Je clique, je glisse. On voit qu'on a le calque 1. On va tout de suite le redommer. Je double-clique. Je vais l'appeler modèle. On va verrouiller tout ça. Là, dans le modèle, on a bien l'image qu'on a incorporée. Euh, Peut-être avant, je vais sélectionner donc mon image. Venir dans les préférences ici du document. Et venir ajuster par rapport donc à l'élément sélectionné, c'est-à-dire redimensionner la page au contenu. Je clique là-dessus et automatiquement, j'ai mon document qui s'adapte. Une fois que ça c'est fait, je clique ici sur le petit plus pour ajouter un calque que je vais appeler Illus. Voilà, j'appuie sur Entrée pour valider. Euh, je diminue l'opacité du calque modèle. Je me mets à peu près au milieu, là, voilà, 50%, 50% c'est parfait. Je vais sélectionner maintenant l'outil euh, Tracer des courbes de Bézier. Alors là, si je me mets à vouloir, donc, créer des segments, ce ben c'est pas possible parce que je suis sur le calque modèle qui est verrouillé. Donc, on pense bien à sélectionner le Calculus. Voilà. Ceci étant fait. Alors, pour zoomer, vous voyez, j'utilise la molette de, de la, je peux, pardon, cliquer sur la molette de ma souris ou appuyer sur les touches moins et plus du clavier pour zoomer, dézoomer. Et pour me déplacer dans mon document, je clique sur la molette de la souris, je reste appuyé, puis je peux déplacer mon document voilà, comme ceci. Alors ceci étant dit, voilà, je vais pouvoir maintenant créer mes petits segments donc très simplement on va cliquer ici, cliquer, cliquer, hop, on viendra retravailler nos segments pour avoir nos courbes une fois qu'on aura fini. Alors là je vais rester bien à l'horizontale donc j'appuie sur CTRL, voilà. Et je viens fermer ici en cliquant sur le petit nœud, lorsque je suis bien au-dessus, vous voyez, il devient rouge. Donc je clique. On va tout de suite augmenter la taille du contour. Donc je fais un petit clic droit, je passe à peu près à, à les 2 mm. Ouais, c'est parfait. Je vais sélectionner maintenant l'outil Éditer les nœuds. Alors on voit que le raccourci c'est N. Donc je mets à cet endroit là. Je clique, je glisse. Impeccable. Euh, je peux faire apparaître les poignées. Si je me mets au-dessus du nœud là, en appuyant sur Shift, et en cliquant après sur le nœud et en glissant, vous voyez, hop, je fais apparaître les petites poignées là. Donc je me mets sur le nœud, j'appuie sur Shift, je clique, je glisse. Alors là, j'ai fait apparaître la poignée du bas, c'est pas grave, hein je me remets au-dessus du nœud, je clique, je glisse, et je fais apparaître le deuxième. Voilà, pour cette petite astuce. Donc là, je me mets comme ceci, hop. Allez, on va dire que c'est pas trop mal, on peut venir comme ça, affiner. Euh, hop, tac. Alors, on n'hésite pas à dézoomer. Et puis après, éventuellement, à rezoomer pour venir vérifier si tout est bon. On peut cliquer sur la ligne comme ceci pour la déplacer. Euh, si on souhaite vraiment, éventuellement, euh, <coughs> avoir plus de précision sur certains endroits, on peut rajouter un nœud en double-cliquant. Vous voyez, hop, je peux rajouter comme ça plusieurs nœuds. Et puis, après venir les déplacer et les ajuster. Enfin là, il n'y a pas besoin, mais je montre quand même la petite astuce, le petit raccourci. Donc c'est double-clic euh, double sur la ligne. Euh, pour aligner ici les, les deux nœuds, on peut faire donc avec l'outil éditer les nœuds un rectangle de sélection. On peut faire apparaître la fenêtre aligner et distribuer et cliquer sur aligner euh, verticalement. Voilà, je suis sûr que maintenant ces deux nœuds sont bien, comment dirais-je, à la verticale, enfin créer un segment à la verticale. Et c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc maintenant je peux lui attribuer une petite couleur. Voilà par exemple cette couleur là, et venir dans chemin, effet de chemin, lui mettre l'effet de chemin qui s'appelle mesure. Donc je clique dessus, tac, on va pouvoir comme ça ajuster un petit peu, donc là on voit que euh, le texte est vraiment très très petit, on va cliquer ici sur fonte, on va choisir par exemple 80, sélectionner, ah, c'est peut-être un peu gros quand même, euh, 40 ça aurait été pas mal, voilà, sélectionner, alors vous voyez le texte est mal placé, alors c'est peut-être un, un petit bug euh, qu'on peut facilement corriger. On sélectionne notre objet, on va appuyer sur la touche du clavier haut et puis bas pour bien repositionner notre élément. Et vous voyez, hop, InScape a tout ajusté correctement, bien ajusté les mesures. On peut ici changer la, la distance de repère, alors, je crois que c'est ici. Si je mets moins 10, automatiquement, c'était pas ici, petite erreur. C'est ici, position du libellé, c'est ça que je voulais changer. Si je mets moins 10, voilà, ça, ça décale un peu. On va pouvoir augmenter l'épaisseur de la ligne. On va mettre à 1 par exemple. Ouais, c'est pas mal. Donc c'est parfait. Et comme je l'ai dit au début du tuto, on peut rajouter comme ça plusieurs mesures. Alors le petit souci, c'est qu'il va falloir redonner les, les bons paramètres. On ne peut pas dupliquer, ça c'est un peu dommage. On aurait pu faire un clic droit dupliquer, mais enfin bon, c'est pas le cas. <rire> Euh, donc là par contre, pour avoir la bonne mesure, on peut cliquer sur celui du dessus, puis on voit que c'est 40, moins 10, et puis là 1, donc hop, on va remettre les bonnes mesures. Donc on a dit 40, hop, donc ici moins 10, et là on a dit 1, voilà, et puis on peut choisir par exemple à la verticale. Voilà, euh, voilà pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions ou faire des demandes, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.